Elle a les yeux revolver. Elle m'a touché en plein Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Et tu sais, je te présenterai à mes parents est bon bien, bien, que, bien que, que tu es si fabuleux, si génial Merci beaucoup, beaucoup. C'est ce que tu m'as donné ouais. Je, Je ne pourrai jamais t oublier Ta gentillesse Pas douce Ouais c'est ouais. vrai tu going la première, it, touch en touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch Bien, bien, bien, bien. Je t'aime Je t'aime, ouais. je t'aime, je t'aime ouais. Oh ma lili, ma lili, ma chérie Va bah, te partager ma vie de jouer la comédie on va, on va se manger, manger on, va on va se casser caser, On va se marier Faire la de petit Blablabla que ma chérie, comment que... te remercier? Merci, merci, merci, merci pour tous tes baisers, car c'est pour Merci pour tes je t'aime, je t'aime.